et bienvenue dans cette vidéo d'exploration des nouveautés de la 3.13. Commençons par jeter un petit coup d'œil aux nouvelles couleurs d'iris dans le menu de création de personnages. Les couleurs ont été légèrement retouchées, offrant un regard nouveau sur votre avatar. Une fois que vous serez satisfait du rendu de celui-ci, vous pourrez courir au magasin le plus proche pour acheter les nouveaux composants de minage. Similaires aux consommables, ils ont la particularité d'être installés de manière définitive et d'avoir des bonus moins puissants, mais permanents. Une fois installés, vous pourrez voir leurs effets sur la nouvelle interface de prospection qui possède dorénavant beaucoup plus d'informations et de nouvelles animations. Pour vous aider à optimiser l'extraction, un indicateur de distance vous aidera à trouver l'endroit parfait pour commencer à miner. Et pendant que vous vous promenez dans l'espace, vous pourrez admirer les nouveaux astéroïdes au point de la grange. Bien qu'elle vous soit déjà familière, l'interface de raffinerie a reçu quelques améliorations visuelles, tout comme les petites stations qui ont été dépouillées des panneaux publicitaires afin d'accueillir un habillage plus industriel. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter de votre arrêt à une station pour nettoyer la coque de votre vaisseau, qui peut désormais se salir et se dégrader dans le temps. Donc si votre vitre commence à avoir plus de rayures qu'un tigre du Bengale, il vous suffit d'utiliser le système de réparation pour remettre votre coque à neuf. Vous pourrez aussi constater que la saleté n'est pas la seule chose à faire son apparition sur votre coque, puisque certains vaisseaux, comme le 600i ou le Mercury, peuvent posséder un nom personnalisé à poser sur le vaisseau. De quoi commencer à se faire un nom dans le jeu ou pourquoi pas une réputation, grâce à la nouvelle application vous permettant de gérer votre affinité auprès des donneurs de missions ou des entreprises. Au fil du temps, vous pourrez débloquer des rangs et des récompenses, ainsi que de nouvelles missions. Si vous préférez vous la jouer cool et vous promener, vous pourrez toujours prendre un constellation, aller sur une planète et faire du repérage grâce au Merlin, qui peut désormais se détacher, puis vous poser... Sortir votre tout nouveau Rock DS pour aller explorer les nouvelles grottes, accessibles en véhicule, et avec un peu de chance, la grotte sera suffisamment grande pour y laisser passer votre vaisseau. Le Rock DS, bien que similaire à son petit frère, est un véhicule de place, possédant un laser plus puissant et une plus grande portée. Sa capacité de stockage est bien entendu aussi élargie. Attention toutefois, ce n'est pas parce que vous n'allez pas aux missions que les missions ne viendront pas à vous car les cavernes pourront à l'avenir abriter des criminels souhaitant votre peau. Et pour être bien préparé, sachez que le fonctionnement du Medpen a été modifié en préparation du futur gameplay médical. Appuyer sur la touche C ne soignera plus, mais vous fera saisir un Medpen dans votre main, qu'il faudra ensuite utiliser avec le clic gauche de votre souris. Si après être tombé sur des pirates dans les profondeurs de la terre, vous avez acquis une soif de sang, sachez que vous pourrez trouver des mitrailleuses sur pied devant de nombreux bunkers. Bâtiments que vous pourrez approcher plus facilement après avoir détruit les tourelles anti grâce à votre cyclone MT. Efficace non seulement contre des forces au sol, mais aussi contre des vaisseaux grâce à ses 4 missiles. Si un cyclone vous attaque et que vous ne le voyez pas, vous pourrez en voir les effets grâce au nouveau bouclier SDF épousant la forme de votre vaisseau et virant au rouge lorsqu'il faiblit. D'ailleurs, les gens à l'intérieur de votre vaisseau pourront eux aussi voir s'il se passe quelque chose à l'extérieur, grâce à la nouvelle version du Force Reaction, pouvant faire chanceler votre personnage. Si après tout cela vous êtes fatigué du combat, vous pourrez toujours vous replier sur les nouvelles missions de livraison. Elles vous demanderont de transporter de nouveaux types de marchandises, la première explosant à la moindre activation du moteur quantique et la deuxième ne supportant pas les chocs et se dégradant dans le temps. Si vous avez peur de toucher cette marchandise volatile, vous pourrez toujours utiliser les nouveaux chariots de transport que l'on trouve un peu partout, idéal pour transporter de la marchandise. Enfin, si votre bourse ne vous avait pas permis d'acquérir le Mercury, le Talon, le Rock ou le Nomade, vous serez ravi d'apprendre qu'ils sont disponibles à l'achat dans le jeu. En plus de toutes ces nouveautés, la 3.13 a bien entendu reçu des corrections de bugs salvatrices, comme la correction de la star map, qui pouvait cesser de fonctionner, la communication VoIP, qui est désormais de très bonne qualité, et pour finir, le plus important, la grille physique des ascenseurs de vaisseaux, qui fonctionne désormais parfaitement et rend le constellation pleinement opérationnel. Cette vidéo est maintenant terminée. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon voyage aux confins de l'univers, je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.